Bonjour et bienvenue sur Planet News au cœur de l'action tous les mois. Oui, suite à une restriction budgétaire, nous sortirons tous les 15 du mois. France, décidément 2018 commence sur les chapeaux de roue. Le monde de la mode a visé la barre très haut. Alors que la nouvelle année pointe à peine le bout de son nez, on est déjà attaqué de looks immondes. Les marques Y-Project et UGG ont allié leurs forces pour sortir ce truc. Un chaman qui se présente comme un lama bouddhiste est condamné à deux ans de prison ferme pour ne pas avoir réussi à faire repousser les jambes d'un de ses clients. Comment expliquer la baisse des suicides en France Depuis que Alexandre Morales sort des vidéos depuis juin 2017. Un unijambiste a semé la police dans la nuit de lundi à mardi. On se demande comment c'est possible. Sport. Les JO ont commencé. Évidemment, on n'a rien gagné sur les deux premiers jours. Nous sommes actuellement 5e au classement. Mais pour combien de temps À quelle passe nous allons terminer Réponse dans deux semaines. JO toujours. Les Américains sont habillés en, en super-héros Marvel. Une très bonne idée de leur équipementier. On espère cependant qu'ils n'auront pas de performances de super-héros. Mayweather et McGregor continuent de se provoquer à travers les réseaux sociaux. On espère cependant qu'il n'y aura pas de revanche en MMA, sinon Mayweather ne rentrera pas chez lui à pied. Tout de suite, une courte page de pub. Pour assez frais, j'utiliserai que ce nul. Formule 296h. Non-stop. Les États-Unis vous tentent, mais vous ne savez pas parler anglais? Ne vous inquiétez pas, notre professeur Pascal Troubidou sera là pour vous enseigner cette magnifique langue, et vous serez parfaitement à la maîtriser. Become a real American citizen, Frenchaccent.fr. Vous êtes mauvais au basket Au tennis Au foot Ou tout simplement nul en sport Ne vous inquiétez pas, on aura toujours une place pour vous. Fédération Française de la Loose, la défaite est en nous. People, Minnie reçoit son étoile à Hollywood, quelques décennies après Mickey. On a hâte que Pluto ait aussi la sienne. Sur Instagram, Minnie Rose rend prend hommage à sa mère. Nous ne sommes pas très sûrs que Vanessa ait apprécié. Pokora se retire des réseaux sociaux. Quel dommage Sorti cinéma, Black Dog sort au cinéma le 14 février. Monde, les Razzie Awards approchent et nous connaissons déjà les nominés. Baywatch, 50 nuances plus sombres et Transformers 7 sont nommés pour le pire film de l'année. La rédaction de Planet News espère que 50 nuances plus sombres sera déclaré vainqueur. Kobe Bryant est nommé aux Oscars. T'es sûr Non, non, c'est pas trompé de fiche. états unis un éleveur alerte la police après avoir vu un ours dans son étable. C'est en fait un ours en peluche. Voilà pour la fin des news, prochaine édition le 15 mars, à bientôt sur Planet News au cœur de l'action.